voilà, il y a des gens qui viennent pour échanger sur des livres, ils ont un rendez-vous euh, régulier ici, ça c'est chouette, c'est chouette et puis on se rend compte que les gens ils ont quand même envie de parler quoi, ils ont envie d'échanger, ils ont envie de se rencontrer, les gens ils ont pas peur de venir seuls ici, alors est, il est vrai beaucoup féminin quand même, majoritairement, mais du coup on peut venir seul, on arrive toujours à discuter avec quelqu'un, à échanger au travers d'une activité ou, ou voilà d'une lecture. Bah c'est que je suis en contact moi directement avec euh, avec les habitants, avec les gens qui rentrent dans la boutique, avec les curieux. Je suis ravie que ce lieu fonctionne comme un lieu d'échange et de rencontre et que les gens s'y sentent bien. Ça, pour moi, c'est c'est vraiment une une base.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 Ah, ouais, non, mais c'est super ici, il hein, y a de la bonne soupe, hein, c'est fait avec des légumes déclassés. Hein. <rire> tu sais, ils sont marrants, c'est drôle. Ouais. Moi, je me rends compte quand même que sur le bassin chambérien, il y a quand même un engouement d'une certaine partie de la population pour ces thématiques. Et donc, ils sont quand même curieux d'avoir de l'information. Ça permet justement de discuter entre nous et de se donner des arguments, de se donner des exemples de ce qu'on fait, des expériences, de partager des expériences qui font que les gens ont envie de faire un premier geste.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 Donc autant que je parle avec des choses intéressantes et que ça serve à quelque chose. Moi, je pense que la base, ouais, c'est ce que je disais, c'est que moi, j'aime bien rencontrer les gens. Donc euh, voilà, si en même temps, on, je peux transmettre et qu'on peut échanger parce que moi, je transmets, mais on, on, voilà, dans, dans, dans la discussion, moi aussi, on m'amène des choses, on m'amène des expériences euh, voilà, qui me permettent de les retransmettre. Et voilà, c'est ça l'idée. Le challenge, je pense, l'envie en, du challenge. Et puis... Euh,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 assez centré sur nous-mêmes, donc on, voilà, je crois que des fois c'est bien de recommencer à la base. Après, c'est sûr qu'il y aurait besoin que ça suive aussi au niveau des autorités, parce que voilà, même s'il y a des petites expériences locales qui perdurent, hein, ici il y a quand même beaucoup de choses qui se font et, et les gens sont quand même motivés et, et actifs quoi. Mais bon voilà, je pense qu'après il faut il faut tous y mettre quoi. L'argument que les adultes ont tendance à avoir « oui on va en parler aux enfants comme ça, demain ils sauront ». Non, moi j'ai envie de parler aux grands, c'est-à-dire à ceux qui euh, jettent dans la rue, à ceux qui jettent par la fenêtre, à, à ceux qui ne pas, à ceux, euh, voilà, j'ai envie de parler à eux, moi pas aux gamins. Les gamins, moi je leur ai parlé beaucoup dans le cadre de mes anciennes missions, ils posent des questions beaucoup plus pertinentes et ils sont déjà beaucoup plus avancés que la majeure partie des adultes.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 ce que c'est euh, l'impact de tout ça. Et puis de les partager pour que, pour que chacun ait le, le même niveau de connaissance et donc euh, sache à quoi, euh, vers quoi on va, à quoi on s'expose. C'est déjà d'éviter de, de faire de la planète une poubelle, hein, comme ce qui est quand même aujourd'hui euh, assez visible. Et puis euh, c'est de, de se dire qu'on n'est qu'une partie d'un tout. C'est ça l'enjeu, c'est de se dire mais attends, mais. Euh, tout, tout ne va pas se remettre euh, au cordeau euh, après mon passage quoi enfin, on, on est une petite partie d'un tout donc faut arrêter de croire qu'on est tous sur un piédestal et que tout va bien se passer c'est ça les enjeux c'est de, de moins jeter, c'est de faire attention à comment on consomme, c'est d'éviter de mettre des pesticides partout euh, Voilà, c'est ça, de rien jeter dans la mer de pas aller jeter dans le lac ou dans la rivière, Enfin voilà, c'est ça les enjeux c'est un geste euh, les enjeux c'est, euh, comment dire, c'est aller à ce que chacun euh, réfléchisse.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 Faut... Moi, j'aime bien aborder les choses sous, un peu sous l'aspect du jeu, quoi. je trouve que c'est sympa. Alors aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de créateurs, pardon. ça va de l'entreprise sociale et solidaire qui est présente en, en Savoie, comme Fibritique qui travaille la bâche recyclée, mais aussi pour, par, avec des créateurs, je dirais, indépendants, euh, qui, euh, qui travaillent l'une la chambre à air, l'autre tout ce qu'elle peut récupérer pour en faire des sculptures ou des lampes. Ben voilà, ils sont à peu près une trentaine ici. Autour de moi, il y a aussi des partenaires pour la partie cantine, donc local en bocal qui travaille sur les soupes. Et puis Food Saison, une traiteur qui nous livre les tartes en frais, en, en saison, en bio, euh, le matin. La boutique elle est ouverte du mardi au vendredi de 11h à 19h, et le samedi toute la journée, parce que le samedi, on a la chance d'avoir le marché ici, juste à côté, donc il y a une bonne dynamique. Et en fait, ben, ça commence toujours forcément par le service du midi, euh, mais quand je dis service du midi, nous comme on, on travaille avec des produits frais, on sert un peu toute la journée. C'est-à-dire quand quelqu'un se présente à 15h et veut manger, ben, il peut manger. Quoi. Euh, voilà. Et puis après, ben, tout au long de la journée, les gens passent, euh, les gens s'arrêtent pour boire un thé, manger un gâteau, euh, échanger, euh, travailler, voilà. euh, jusqu'à la fermeture de la boutique avec parfois des moments de rencontre, euh, parfois des rencontres inopinées. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Le samedi, il y a plus le, le côté petit déjeuner un un peu convivial aussi qui se fait et puis on a une terrasse devant donc dès que les beaux jours arrivent ça donne aussi un, un, autre, un autre cachet au lieu. Je crois que le plus gros problème pour moi c'est l'administratif, <rire> c'est le temps que ça me prend. Et puis la partie finance quoi parce que c'est vrai que, que ben mine de rien c est, c est, ça a l'air d'être redondant mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à payer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 Dans la réalisation du lieu en lui-même, non. Après, ce qui, est, ce qui est compliqué quand on monte une entreprise, c'est le temps qu'on passe à la paperasse. Moi, ça fait un an et demi que je suis là, je ne me suis encore pas payée. Hein. J'ai encore les deux activités en parallèle pour l'instant. Enfin, J'ai bien l'intention d'arrêter la, la partie consultante. Là, pour l'instant, la boutique, oui. oui. Enfin, je suis bénévole, je suis gérante, oui. Oui, mais pas payée. <rire> je ne suis pas bénévole, je suis gérante, mais pas payée.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 Alors ici, mon initiative positive, elle, elle est dans la ligne droite de ce que j'ai fait depuis 25 ans. C'est-à-dire, j'ai travaillé en tant que consultante en communication dans le domaine des déchets, puis plus largement de l'environnement, de l'eau et du climat. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur la sensibilisation avec les collectivités, les éco-organismes. J'ai une formation de communication, de communicante. Et en fait, j'ai commencé à travailler à la mairie de Chambéry, en tant que responsable communication. Mais il y avait, il y a, rien n'existait sur l'environnement. C'était dans un temps que... voilà. Et du coup, euh, quand il y a eu la loi de 92, Chambéry a été site pilote sur le, la collecte sélective. Et donc là, moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, que j'ai trouvé hyper intéressant parce que, Contrairement à ce que je faisais depuis quelques années qui était vraiment de la communication de service et qui une affiche, un guide, un machin, là je travaillais plus sur l'humain, c'est-à-dire qu'on là on mettait en place des stratégies de communication comportementale et donc j'ai pas mal appris à ce moment-là au contact des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai bien aimé ça, parce que ça donnait, ça donnait un sens un petit peu à ce que je faisais, ça, ça donnait un sens différent à ce que je faisais. Voilà, c'est un peu là que je, je suis tombée dans les poubelles et puis j'en suis jamais ressortie. Donc euh, voilà, je pense que sur le, le projet euh, de consultante, ça s'essoufflait un peu, j'y je, je, trouvais moins peut-être d'intérêt. Et du coup, ça c'était un nouveau projet qui était euh, alors beaucoup plus risqué, c'est vrai. Mais euh, c'était le moment dans ma vie aussi, je pense que c'était un, un moment où voilà, j'ai peut-être moins peur de ce risque-là parce que euh, voilà, les enfants sont casés, euh, donc il y a moins d'enjeux. De, après, il y a des choses dans la vie personnelle qui fait que, voilà, c'est un moment où il faut qu'on trouve un sens. Mmh. Oui. Et puis cette conjonction fait que, voilà, c'était ça. Ça, ça a été ça. ça. C'est très basique, c'est que j'étais toujours en déplacement. Donc j'ai fait 25 ans de déplacement et que je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai envie de choses un peu plus posées, un peu plus ancrées, quoi. Donc voilà. Puis de travailler sur le local parce que... C'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé voilà, avec les éco-organismes, avec les collectivités. Il y a énormément de choses qui sont faites sur l'environnement et pourtant, on n'arrive pas à avancer. Là, là, à côté, il y a un, un lieu pour les ordures, pour les déchets, hein, bac jaune, bac marron. C'est en permanence dégueulasse. Donc, je, il y a un moment, je me suis dit peut être il faut commencer euh, par la base, quoi. Voilà, il faut déjà expliquer, montrer, voilà, euh, aller voir ceux qui sont à côté. Alors des fois, j'ai un peu l'impression d'être la pénible, mais j'assume le rôle. Et puis euh, expliquer aux gens. Peut-être qu'il faut recommencer à la base. Euh, faire des lois, c'est bien. Après, il faut aussi que ça, ça soit soient appliquées, quoi. Par mon parcours euh, d'avant. Euh, j'avais déjà beaucoup fait de rencontres et j'avais déjà, je pense, une idée dans la tête parce que j'avais un peu gardé euh, des cartes, euh, des contacts, des choses comme ça. Et puis euh, après, c'est toujours ça l'histoire, c'est qu'on se nourrit du parcours et puis un jour, c'est le moment, quoi. Et c'est une idée que j'avais dans la tête depuis un petit moment. Et puis j'ai trouvé ce lieu qui est en plein cœur de, du centre historique, qui est une ancienne forge où, euh, où on a forgé des instruments de pesage. Et puis après, c'était un, c'est resté l'atelier, en fait, euh, d'un commerce qui vendait de l'électroménager et qui était presque le seul à Chambéry à proposer de réparer l'électroménager qui réparait ici. Donc c'était aussi une espèce de continuité, c'était intéressant. Et puis le, le lieu fait aussi beaucoup dans l'ambiance du lieu. Quoi. Ah bah ça, Je ne sais pas si ça s'explique, il hein. y a des idées dans la tête et à un moment il y a une connexion. Quoi. La première fois que je me suis mis à mon compte, j'ai appelé ça coïncidence parce qu'effectivement c'était ça. Il y a eu un moment, toc toc, il y avait des coïncidences, c'était le moment. Il fallait y aller maintenant. Donc voilà, dans la vie c'est comme ça. Il y a des moments, euh, il faut y aller. Le lieu, ça faisait, enfin, ça faisait un moment que je cherchais aussi quelque chose. Euh, Celui-là, de façon, je l'avais, je l'avais vu déjà depuis moultes années. Voilà, il y a eu un moment, euh, il m'est arrivé. Bah euh, là, je crois que je suis allé, euh, je suis allé jusqu'au bout de, du projet aujourd'hui, avec encore quelques améliorations qui risquent de se faire. Euh,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 Alors, il faut juste après, c'est toujours comme ça, la vie de l'entreprise, ça démarre, après on voit comment ça fonctionne, et puis on essaye de voir ben, comment, on peut, comment on peut faire pour, pour optimiser. C'est vivant, quoi. Voilà. Je pense que ce qui serait bien, c'est que je sois plus active sur les réseaux sociaux. <rire> donc c'est un peu aussi euh, l'objectif. Je, voilà, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire, donc des fois je me laisse un peu...